fondateur, le cofondateur de Pied de Biche avec Jérôme Maître et euh, on a on a fondé pied de biche maintenant il y a cinq ans et on a racheté euh, la marque Maradji il y a un an. Alors le concept Pied de Biche, euh, on on a on réfléchissait beaucoup à une idée de business avec Jérôme et euh, voilà la chaussure c'était quelque chose qui nous, qui nous plaisait beaucoup, le cuir aussi et euh, on s'est dit qu'on voulait faire un circuit de distribution qui était un petit peu différent euh, de tous les autres acteurs euh, qui proposaient euh, leurs produits euh, en B2B, beaucoup de revendeurs. Donc on s'est dit uniquement en direct via un site internet dans un premier temps. Donc on s'est lancé via une campagne de financement participatif et de là euh, est partie l'aventure pied de biche donc uniquement en direct et le positionnement c'est de faire du haut de gamme accessible. Euh, Aujourd'hui on ouvre notre troisième boutique en propre euh, à Bordeaux. On a deux boutiques euh, à Paris et euh, un site internet et on, est, euh, on sera à la fin de l'année 30 euh, en tout euh, à travailler pour Pied -de Biche et Maratchi. On était encore dans nos tableaux Excel au tout début, à trois avec Laura et voilà, à un moment, on s'est dit, ok, on va ouvrir une boutique. La gestion des stocks, ça devenait euh, intenable. On commençait à faire pas mal de petites boulettes à cause de ça. Donc, on a cherché un, un logiciel pour, euh, bah, voilà, pour, nous aider sur tous ces différents aspects, que ce soit pour les achats, la facturation, euh, les stocks, et, et puis également euh, qu'on puisse relier à notre boutique. À l'époque, notre première boutique. Et donc, on a découvert celle-ci. Euh, donc, il y a un peu plus, euh, il y a 4 ans, euh, qui a su, en fait, dès le départ. Euh, euh, nous aider sur euh, toutes les différentes euh, facettes, euh, toutes les différentes problématiques en fait qu'on avait euh, euh, tant en termes de stock, que d'achat. On utilise vraiment celle-ci pour tout aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on on a même fait des, des développements assez importants au niveau. Euh, avec notre agence web pour, pour pouvoir le relier avec notre site, que les ventes retombent directement, facture sur celle-ci et que les stocks soient défalqués immédiatement. Pour nous, il y, a, il y a de vrais enjeux, surtout sur la chaussure, où par collection, on atteint à peu près 150 références, mais ensuite, on a 7, environ 7 pointures par référence. Donc, c'est absolument intenable sans avoir un bon logiciel de gestion de stock. Euh, et puis ensuite aussi pour les boutiques, ça fonctionne hyper bien. Il n'y a, a vraiment rien à redire là-dessus. Donc on, on le met en place à Bordeaux, là, dans la dernière boutique. Et on continuera certainement de l'utiliser dans les prochains développements euh, retail.